Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce live de la Academy sur le sujet de l'hyperactivité chez les enfants et chez l'adulte. Alors euh, aujourd'hui avec Véronique, on va vous présenter euh, pas mal de choses sur ce sujet-là, on va passer une, une bonne heure au moins ensemble euh, justement à échanger, à discuter, à voir quelles sont les, les pratiques et les techniques euh, qui sont intéressantes en sophrologie de pouvoir utiliser dans l'accompagnement des personnes qui souffrent justement de troubles de l'attention et de troubles d'hyperactivité. Donc, on va peut-être d'abord présenter rapidement, pour ceux qui ne nous connaissent pas, Véro, c'est quoi la Sophro Académie Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que c'est Oui, la Sophro Académie, c'est une école qu'on a créée avec Julien et moi, en fait, il y a 4-5 ans il euh, y a 5 oui, ans ouais, c'est ça je <rire> ne pas trouvé. Ça passe, ça passe vite malgré tout ouais, ça, ça passe très vite ouais. voilà et notre but c'est de faire connaître la, la sophrologie euh, un peu partout où c'est pas connu euh, en, Fran... bah, en France si c'est connu mais c'était à la base euh, au Québec euh, ouais. où c'est vraiment pas connu on a travaillé fort tous les deux pour commencer à à faire connaître cette, cette technique, cette pratique. Et, euh, et du coup, on, on commence à former des, des étudiants, des stagiaires. Donc, euh, on, est, on est très, euh, très ouais, heureux de ça. Plein de qu'on accompagne ouais. et c'est euh, vraiment chouette. Ouais. On a aussi décidé euh, bah, du coup, de faire plus de partage euh, sur, euh, sur Facebook pour pouvoir donner accès à ces informations-là à un nombre plus important de personnes, euh, tout simplement mmh. pour faire passer l'information. Donc aujourd'hui, on a décidé de se concentrer sur cette problématique de l'hyperactivité. Euh, déjà, peut-être pour les personnes alors, qui nous regardent en direct sur Facebook ou qui regarderont en rediffusion, et les personnes, bien sûr, qui sont avec nous euh, dans ce Zoom en direct, euh, est-ce qu'il y en a peut-être parmi vous qui souffrent justement, de cette problématique d'hyperactivité ou de troubles de l'attention. Euh, si oui, vous pouvez simplement débloquer votre micro, nous faire un petit coucou si vous avez envie, euh, sinon nous mettre un petit message dans la boîte de dialogue, euh, simplement pour nous dire ce qu'il en est de votre côté. Et si jamais vous n'êtes pas concerné directement, Potentiellement, est-ce que vous connaissez justement des personnes qui peuvent être touchées Vos enfants, votre conjoint, conjointe, amis, famille, collègues de travail ou peut-être tout simplement vos clients, euh, si jamais vous accompagnez des personnes qui ont ces troubles-là euh, dans leur quotidien. Donc, juste de nous dire un petit peu ce qu'il en est pour qu'on sache euh, à qui est-ce qu'on a affaire dans ce petit groupe aujourd'hui sur Zoom. D'accord. Ça marche. Bonjour Stéphanie. Merci. OK. On espère qu'on va pouvoir donner des, des petites astuces et des choses, des oui. choses intéressantes. Euh, parfois ou parfois Ok, parfois, ça marche. Euh, bah, on, va, on peut peut-être faire un, un tour pour commencer. De, C'est quoi, le, quoi les troubles de l'attention C'est quoi l'hyperactivité euh, Véro, si tu veux peut-être euh, commencer comme tu es euh, spécialisé dans l'enfance. Mmh. Euh, nous dire un petit peu ce qu'il en est chez l'enfant et puis euh, je partirai moi plus peut-être sur le côté adulte à ce moment-là. D'accord. Bonjour Mélanie, merci euh, pour, euh, pour ça, neuf ans, et probablement aussi la Ok. D'accord. Dans, dans, le, dans les troubles de, de l'hyperactivité TDAH, il y a des troubles forcément de l'attention la, de euh, et ça, se, ça peut se repérer à partir de l'âge de 2 ans et c'est diagnostiqué souvent à partir de l'âge de 7 ans. Alors certainement en milieu scolaire, en milieu de, de garderie, où on s'aperçoit que les choses sont beaucoup plus insistantes et présentes. Euh, les symptômes sont tout simplement euh, bah, l'enfant n'est pas capable de prêter attention aux, aux détails, euh, détails ou euh, fait des fautes d'inattention. Euh, en milieu scolaire, donc euh, fait beaucoup de fautes d'orthographe, euh, ne comprend pas forcément la leçon, il ne tient pas en place, euh, il a parfois euh, euh, de la difficulté à écouter, il ne respecte pas les consignes parce que pour lui c'est trop carré, c'est trop, euh, trop, euh, trop cadré, donc ça, ça ne lui correspond pas du tout. Lui, il a besoin de, de, de bouger, de, de sauter. Euh, il a de la difficulté également à organiser euh, tout ce qui est euh, son agenda son petit agenda, tout, tout ce qui est travail scolaire, euh, il ne sait pas par quoi commencer il, où il va commencer il ne va pas finir euh, il peut aussi perdre ses objets euh, revenir de l'école il lui manque euh, son crayon il manque un, un, un livre, un cahier un livre, euh, sa tuque euh, ses gants, peu importe euh, il se laisse facilement distraire par des sources extérieures. Euh, il n'arrive pas du tout à, à rester euh, assis sur une chaise concentrée. Il va euh, bouger beaucoup euh, les membres, les mains. Alors les mains, s'il trouve un stylo, il, il va jouer avec. Les pieds, il va taper du pied ou il va gesticuler tout le temps. Et puis, euh, il est aussi victime euh, avec cette inattention et hyperactivité. Euh, qu'en classe, eh bien, ça devient le, le, titanon, le petit talent, la petite personne qui est fatigante, qui dérange tout le monde, euh, il va se lever sans raison alors que le professeur est en train de parler, il va par exemple s'initier dans un petit groupe d'enfants qui jouent tranquillement, lui il va arriver pour prendre sa place, il va se mettre au milieu de tout le monde, alors il ne va pas faire attention, il va bousculer les, les enfants, donc c'est là qu'il va être euh, mal accueilli et donc qui va être souvent solitaire parce que personne ne le veut, il bouge de trop il parle de trop, il coupe la parole il ne comprend pas qu'il doit attendre son tour euh, il grimpe partout alors le problème c'est que ces enfants-là euh, ne connaissent pas le danger ils ne savent pas que s'ils montent sur un muret où il y a un vide, ne serait-ce que, que, que d'un mètre cinquante ou deux mètres qui est beaucoup pour sa petite taille ils ne comprennent pas qu'il peut se faire mal donc, euh, c'est un peu tous ces troubles-là, tous ces, troubles ces symptômes-là qui, qui relèvent de l'hyperactivité et du manque d'inattention. Euh, je regarde un petit peu si j'ai oublié dans tout ce que j'ai noté. Non, ça va. Donc, euh, quand même les... ouais, je pense que tu as quand même oui. donné les grandes lignes. Euh, oui, puis on, peut, on, on pourrait en dire longtemps parce qu'il y a vraiment, c'est du cas par cas aussi. Hein. Il y a des enfants qui ont été hyperactifs. Mais... Euh, ils, ils vont l'être à un moment, ils vont le plus calmer à un autre. Qu'il y a des enfants qui ont être hyperactifs mais alors tout le temps plus, plus, plus. C'est vraiment du cas par cas chez les enfants, donc euh, c'est pour ça qu'il y a beaucoup, beaucoup d'explications de, de, de, et de, de cas de, de troubles comme ça qui a donné. <rire> euh, oui, tout voilà. à fait. Ben c'est ça aussi, c'est bien de le partager, c'est que c'est toujours au cas par cas. Euh, il oui. n'y a, pas de, y a oui. pas de vérité absolue. Il y a oui. des grandes lignes qu'on va effectivement pouvoir repérer. Euh, maintenant, euh, maintenant c'est vraiment pour chaque enfant, ça va être spécifique, on va retrouver des choses similaires. C'est sûr que l'aspect, euh, alors peut-être avant d'aller plus loin, c'est qu'on peut avoir des troubles de l'attention sans qu'il y ait nécessairement d'hyperactivité. Oui. Mais oui. s'il y a hyperactivité, il y a troubles de l'attention. Que oui, les deux vont ensemble, mais on peut avoir seulement le trouble de l'attention sans l'hyperactivité. Et en fait, des fois, on peut même parler d'hypoactivité. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir un enfant ou un adulte complètement lymphatique, au ralenti, euh, qui a l'air d'être motivé par rien, qui a l'air d'avoir envie de rien, qui a l'air d'être complètement détaché. Alors, on fait attention parce qu'il y a d'autres symptômes qui peuvent ressortir et il y a des éléments appartenant aux troubles de l'attention et du, de la problématique de l'hyperactivité, euh, qui sont en fait que des, que des effets secondaires d'une autre problématique qui pourrait être en place, comme de la dépression chez un enfant, comme, euh, comme du conflit familial, comme euh, des difficultés relationnelles dans, le, dans la sphère familiale ou à l'école. Euh, donc, pas, un, un enfant turbulent n'est pas nécessairement un enfant qui a un trouble de l'attention et d'hyperactivité, donc ça demande quand même un, un vrai diagnostic. On ne se dit pas, bah, tiens, mon enfant doit, être probablement, euh, doit probablement avoir ce problème-là. Des fois, ça peut venir d'ailleurs. Donc, C'est important de bien, de bien tout regarder, de ne pas se précipiter dans les diagnostics. Ça, c'est vraiment important. Ouais. Au niveau de l'adulte, on va être euh, sur des euh, similarités, mais il y a quand même une, une notion plus calme. Euh, qui, se, qui se place à l'âge adulte, dans le sens où un adulte va moins être enclin à se lever, à aller marcher euh, toutes les deux secondes, à peut-être couper la parole ou autre. Il y a comme une, il y a comme une retenue qui s'apprend avec l'âge et euh, les codes sociaux. Ce n'est pas valide pour tout le monde, bien sûr, hein, c'est une généralisation qu'on fait ici, mais il y a quand même des petites différences. Ceci étant dit, euh, un adulte qui souffre justement, nos troubles de l'attention et de l'hyperactivité, ça restera quand même un adulte qui va avoir du mal à se concentrer, à mener un projet à bien de A à Z, à pouvoir être organisé, à rendre finalement ses, ses devoirs, entre guillemets, ses obligations euh, de, de travail, ses obligations sociales, familiales, financières, en temps et en heure, parce que bah, souvent, on va commencer un truc, puis on va passer à autre chose, puis on va aller encore sur autre chose, on peut avoir mille et un projet en tête on va en commencer, on va se mettre à fond dedans, puis après, on va passer encore à autre chose, on va le mettre de côté. Donc, il y a quand même plein de choses qu'on va retrouver en tant qu'adulte. Euh, mm -hmm. Caroline, quel professionnel peut diagnostiquer ben, En fait, c'est des professionnels de santé, donc ils vont être accrédités pour tout ce qui est diagnostic. De toute façon, c'est toujours des professionnels de santé. Pardon. Euh, donc là, on va parler de psychologues, de ouais. neuropsychiatre, de neuropsychologues. Mm -hmm. euh, on pourrait se dire bah, je vais voir mon médecin de famille et puis mon médecin de famille va pouvoir me dire si oui ou non. On essaie de pousser un peu plus loin pour ce genre de diagnostic. On essaye vraiment de voir des spécialistes pour ne pas tomber dans euh, le, le raccourci de ah, bah, ça doit être ça, fait on va pouvoir lui donner un traitement puis ça va l'aider. Euh, voilà, on n'est pas, pas contre, euh, ce n'est pas un discours qu'on va tenir aujourd'hui, mais de bien comprendre qu'il y a des alternatives et qu'il y a des moyens de pallier à tout ça de façon différente. Et la sophrologie est un super outil, justement, pour pouvoir réussir à faire ça. Donc, oui, on, va, oui. on, va, on va vous parler de tout ça, de toute façon. Est-ce que, est que ça répond à la, à la question, euh, du coup, Caroline Bonjour, Margot. Oui, oui, euh... tout à fait. Merci. Oui, super. Parfait, merci. Euh, oui, Margot, euh, qui est avec nous sur… Euh, sur Facebook, euh, clairement, on, on met euh, rapidement l'étiquette en milieu scolaire. Euh, bon, après, mm -hmm. c'est oui. un autre problème, ah, oui, ces je... problématiques d'étiquette, euh, parce que bah, c'est un terme qui est à la mode. Euh, demain, il va probablement sortir autre chose dont on va parler beaucoup plus. Et puis, euh, bah, d'un seul coup, on va en voir à tous les camps de rue et euh, dès qu'il y a... Un, comportement, une attitude ou une réaction qui ne pas dans les cases habituels, euh, ça va être un peu le, le raccourci qu'on va prendre de dire « ah bah ça doit être ça, j'en ai entendu parler, ça y ressemble pas mal », de faire, de faire attention avec ces raccourcis-là. Oui, tout Mais, à fait. Euh... Je, je, voudrais, je voudrais parler d'un exemple que j'ai eu d'un petit garçon hyperactif, que ouais. et, et euh, trouble d'attention également, euh, que j'avais eu il, il avait huit ans, je, 8 ans et euh, ses parents étaient venus me voir pour que je, je l'aide à contrôler son, son hyperactivité que je lui donne des outils pour la, la concentration et je l'ai rencontré au moins dix, dix fois pour dix séances ce petit garçon là et en fait il s'avère que bah, les parents se séparaient il y, avait, il y avait quelque chose derrière qui fait que l'attention n'était plus là l'hyperactivité euh, c'était limite pour embêter les autres quoi c'était euh, il montrait un peu son, euh, sa colère intérieure euh, sortait par l'hyperactivité. Et ben, comme, comme tu as dit, hein, hyperactivité, forcément, tu as un manque de, de concentration et d'attention. Et, et voilà, et, et à la fin de, de toutes les séances que, que je lui avais dispensées, euh, euh, il me l'a dit, il m'a dit, je me sens vraiment mieux, je suis heureux. Et ça, c'est récompensant. <rire> et c'est un petit ouais. garçon qui prenait... Euh, qui prenaient du ritalin et les parents ne voulaient pas et, et du coup suite à, à, à cette amélioration euh, grâce à la sophrologie euh, ils avaient décidé d'aller rencontrer leur médecin pour en parler après après j'ai pas eu la suite mais, euh, mais voilà ça prouve quand même que les, les, les techniques les outils qu'on peut apporter peuvent énormément aider et venir en support avec la médication. La médication a, a dû apporter certainement quelque chose pour pour Mais il n'y a pas que ça. C'est su, surtout ça qu'on veut souligner et, et insister là-dessus. Ouais, de ne pas, de, de pas se mettre en victime des problèmes de santé qu'on peut rencontrer, parce que le, le trouble de l'attention avec hyperactivité, euh, c'est une problématique qui se joue au niveau du cerveau. Euh, au niveau du fonctionnement des neurones, et c'est quelque chose de physiologique. Donc, ce n'est pas, pas juste un comportement à régler ou une attitude à changer, c'est quelque chose, si c'est vraiment diagnostiqué, qui est beaucoup plus profond que ça et qui est indépendant de la volonté de la personne qui est touchée par cette problématique-là, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas justement aborder d'autres techniques, d'autres choses qui vont aider le système à pouvoir se réguler et se gérer plus facilement. Euh, c'est comme, on, on fera probablement une, une rencontre sur ce sujet-là aussi, sur les douleurs, mais c'est comme avoir des douleurs chroniques et te dire que le seul moyen pour pouvoir gérer ces douleurs-là, c'est de se gaver de médicaments d'antidouleurs à longueur de journée pour pouvoir gérer la chose. Alors que bon, sait très bien, on va finir par s'habituer à ces traitements-là et l'efficacité va aller en diminuant et qu'heureusement, il y a plein de techniques. Alors, il y a la sophro, il y a l'autohypnose, il y a plein de choses qu'on peut faire pour mieux gérer justement ces situations-là. Et la problématique de troubles de l'attention et de l'hyperactivité fait partie d'eux. Donc, on va, on va aller regarder peut-être sans plus attendre, Véro, qu quels sont en fait les apports qu'on a en sophrologie sur ce sujet-là. Euh, donc, peut-être du coup de recommencer avec les enfants, et puis après, je reparlerai euh, des adultes et comment on peut implémenter aux côtés adultes ces techniques-là et ces outils pour, euh, pour avancer dans le bon sens. Oui, bah, je, je voudrais faire une, une parenthèse aussi sur euh, l'approche qu'on devrait avoir avec les enfants hyperactifs. Alors Au lieu de les faire euh, culpabiliser, euh, oui, tu n'arrêtes pas de bouger, euh, tu me fatigues et tout ça, au contraire, euh, et, essayer de, de, de faire comprendre à l'enfant qu'il qui, qu est différent des autres, mais que ça fait pas de lui un enfant euh, qui est... Euh, bête, qui est imbécile, il n'est pas plus bête qu'un autre, il, est, il a la même intelligence qu'un autre, euh, insister sur ses forces, lui expliquer qu'il peut, si, si l'enfant s'en rend compte, hein, s'il se rend compte que oui, je dérange, je, je, je, je le sens au fond de moi, que tout le monde me repousse, mes parents me crient dessus, je dois, il doit y avoir quelque chose, et, et, euh, et lui faire comprendre euh, qu'il a toutes les capacités pour se calmer et, euh, et, euh, et retrouver une harmonie en fait et de ce fait il pourra faire de la sophrologie si l'enfant n'est pas conscient de son trouble il aura du mal à intégrer la, la sophrologie il faut aussi que ça vienne de lui, sa, sa, sa volonté intérieure donc euh, surtout ne pas, pas, pas faire culpabiliser euh, et, euh, et justement le, le, le pousser vers le haut parce que lorsqu'un enfant souble, souffre d'hyperactivité et de, de manque d'attention, euh, il a une énorme perte d'estime de soi et de confiance en lui. Donc c'est vraiment dommage aussi petit de perdre tout de suite toutes ses toutes ces capacités, toutes ses qualités, parce qu'après ça fait un enfant qui grandit avec cette, cette, cette problématique qui peut l'empêcher d'avancer, d'avancer au niveau relationnel, au niveau scolarité, au niveau, euh, au niveau familial, enfin, dans plein de domaines. Donc, euh, c'est bien de, de les mettre en hauteur quand même, parce qu'elles sont souvent, justement, déjà à l'école, à être mis dans un coin parce qu'il est turbulent et puis, comme on disait tout à l'heure, il a tout de suite une étiquette et, et éviter tout ça. Les hyperactifs sont des, des, des enfants vraiment mignons, ils, ils ne manquent qu'à être écoutés et, euh, et puis, puis, puis ils sont très très à l'écoute parce qu'ils veulent changer ils veulent changer donc euh, voilà je voulais faire cette petite parenthèse que, qui, qui est importante pour, pour l'enfant donc, euh, et, ouais. donc euh, les exercices ludiques qu'on qu peut faire alors déjà je vais vous proposer euh, un, un petit exercice que j'aime beaucoup pour les, les tout petits, même, tout petits même primaires de toute façon on, on joue longtemps à ça c'est tout simplement Jacadi, tout le monde connaît ce jeu-là. de de permet à l'enfant de se reconnecter à son corps et de prendre conscience de son schéma corporel. Parce que tout petit, euh, il, il, il, il fonce, surtout les, les hyperactifs. Ils vont foncer, comme je le disais tout à l'heure, ils peuvent arriver dans un groupe d'enfants, puis ping-bang Gars, vous jouez à quoi Et il n'a pas fait attention qu'il a bousculé l'autre parce qu'il n'a aucune conscience de son schéma corporel, aucune conscience de son corps. Donc, avec le jeu a dit c'est euh, dit touche ta tête. Toc, il va toucher sa tête. Et, et là, on fait une pause. Prends conscience de, de ta tête. Lui faire vraiment toucher tout, tout, tout dans son visage, les oreilles, le nez, absolument tout. Et prends conscience de ta tête. Essayez de lui faire fermer les yeux des fois ça marche pas, mais c'est pas grave euh, pas les grave. yeux fermés pour les enfants c'est très difficile donc euh, s'il si, euh, a les yeux ouverts c'est pas grave du tout et vous continuez comme ça sur chaque partie du corps et, euh, et ça peut être vraiment un exercice très parlant pour lui euh, de, de se rendre compte de, de la limite de son corps euh, de, de sa grandeur en mettant la main sur la tête de, il, il perçoit la, sa hauteur du sol jusqu'à ses mains donc euh, il y a plein plein plein de belles perceptions à, à ressentir avec ce petit jeu simple que tout le monde connaît, c'est le jacadi. dit. Voilà. Il y a un autre exercice aussi que que j'aime bien parce qu'il peut se faire avec les parents. Alors euh, s'il y a un parent qui est hyperactif et que l'enfant est également hyperactif, vous pouvez faire euh, l'exercice qu'on appelle la marche des animaux. Alors ce sera et puis il faut vraiment mimer. Donc euh, je vais vous mimer ça. <rire> Euh, on te regarde. Exemple, on te regarde. Entre, oui, oui, bien. <rire> la, la planète me regarde. <rire> euh, par exemple, la marche des éléphants. Alors, tu vas faire la marche des, de, de l'éléphant. Alors, tu marches. Alors, le pied, on tape bien au sol. Et c'est surtout de percevoir aussi la, la stabilité, la force de l'éléphant. Après, on peut marcher comme un lion. Alors, la démarche d'un lion, c'est justement se redresser parce qu'on est le roi de la, de la jungle. On est. On est vraiment fort, donc on marche comme un lion et on se déplace vraiment bien redressé. C'est important parce que ben, l'hyperactif le, le, en classe, par exemple, va être un petit peu euh, euh, pas, pas, vraiment, euh, pas vraiment redressé. Hein, Ce n'est pas le petit, euh, petit tannant, le petit méchant, il, il va être vraiment euh, bousculé par les autres euh, euh, moralement. Donc cette, cette marche du lion lui donne de l'assurance, il en a vraiment beaucoup. Il peut marcher aussi comme la gazelle, alors en virevoltant, enfin, en, en dansant, c'est plus léger. Et, et en même temps de faire tous ces exercices-là de coordination, il va encore une fois prendre conscience de son corps, prendre conscience de, sa, de, de, de, de ses mouvements. Euh, de sa rapidité de mouvement et, euh, et voilà donc ça c'est à faire aussi avec un parent un adulte peut jouer à ça avec son enfant un adulte hyperactif pour prendre conscience aussi de, de ses limites parce qu'il euh, y a aussi ça qui joue qui joue, euh, qui joue euh, qui, enfin bref <rire> qui, qui est à tenir compte <rire> des fois je perds mes mots euh, travail sur les sens. Alors, Vous allez pouvoir capter l'attention d'un enfant avec les, les, les, les cinq sens qu'on a. Essayez de trouver des tissus rugueux, doux, de lui faire toucher. À ce moment-là, il va être calme parce que là, il va se concentrer. Est-ce que je touche un tissu rugueux comme du, du velours côtelé Est-ce que je touche un tissu doux comme euh, la flanelle de, de, de, ou, ou, ou un tissu comme, comme de la peluche, quelque chose qui rappelle ma, mon doudou euh, voilà, ça, ça aide à la concentration pour le toucher pour, euh, pour le goût et essayer de lui faire goûter plein de petits trucs différents tu fermes les yeux et euh, forcément il faut faire ça en, sous forme de jeu pour les enfants hein, c'est pas un devoir du tout hein. et sous forme de jeu, faites-lui découvrir des saveurs différentes alors qu'est-ce que tu sens il va fermer les yeux, il va se concentrer sur les bruits aussi, plusieurs musiques qu'est-ce que tu entends ou vous faire découvrir il y a, il y a des, applications, des applications, ou même sur YouTube, on peut trouver ça. Plein de sons d'animaux. Qu'est-ce que tu as entendu Ah, euh, le lion, ah, le chien, ah, la poule. Enfin, il y a plein, plein de choses. Donc, ça aide également à la concentration. Euh, les, ben les, les relaxations dynamiques du premier degré qu'on apprend en, en sophrologie, euh, ça, c'est plus un sophrologue qui, qui pourra vous montrer plein d'exercices, mais j'en ai un en particulier, que j'aime beaucoup, qui s'appelle le ressort. Alors C'est de dire à l'enfant, de demander à l'enfant de se tenir bien droit. Et puis, vous le faites avec, parce que c'est beaucoup plus drôle. Et il va sauter sur place, comme ça, euh, en bougeant les bras. Et puis, il va euh, libérer toute son énergie, parce qu'il a besoin de libérer toute son énergie. Et hop, vous donnez le départ, Alors, il va sauter. Et hop, vous lui dites stop, il arrête. Et là, vous faites prendre conscience, euh, si possible les yeux fermés, des battements de son cœur. Qu'est-ce que tu ressens Est-ce que tu sens ton cœur qui cogne, qui bat fort, qui est accéléré Tu as vu comment ça fait quand on s'énerve Et puis, petit à petit, le cœur va se calmer, puisque euh, l'enfant est inactif. Et là, tu as vu comme il se calme tranquillement quand tu ne bouges pas, quand tu es beaucoup plus euh, stable. Euh, et pareil, est-ce que tu sens de la chaleur Comment que ça fait à l'intérieur Est-ce que tu sens des fourmillements Lui faire prendre conscience de tous ces ressentis qu'ils soient physiques, intérieurs, extérieurs. Euh, c'est très important. Donc, euh, c'est un petit peu les exercices que je voulais euh, vous, vous partager. Euh, j'en ai pas, enfin, pas d'autres, si, j'en ai plein d'autres, mais je ne veux pas, pas tout vous désolé, non plus <rire> de la sophrologie. <rire> Et, euh, mais voilà, c'est un petit peu... Euh, euh, les exercices que je vous ai nommés, je, ai fait petits, je les ai faits aux petits garçons que, que j'avais reçus et, et du coup de fil en aiguille j'en ai reçu plein parce qu'on euh, amené beaucoup d'hyperactifs <rire> dans, dans ma petite clinique au Québec et euh, c'est vraiment, la, la prise de conscience du corps est très très importante pour l'enfant c'est la base euh, pour qu'il puisse gérer tous ses gestes, gérer euh, sa spontanéité et il euh, y a vraiment des beaux résultats. Donc, euh, je ne sais pas si ces exercices vous parlent, si euh, vous aimeriez les mettre en application sur votre enfant. Euh, J'aimerais ça savoir si, si, ça, si ça vous a plu. Ouais, N'hésitez pas à débloquer votre micro si vous voulez prendre la parole, poser des questions en direct, oui, oui, ou mettre des messages. N'hésitez hein. vraiment pas, on est, là, on est là pour ça. Donc, euh, profitez-en. Ah Oui, il y a une... une... Une question aussi sur euh, est-ce que l'hyperactivité est génétique ou pas. On va y répondre après s'il euh, y a des gens qui répondent à, à cette question. En attendant peut-être qu'il y ait d'autres euh, questions qui, qui ressortent. Alors, euh, est-ce que c'est génétique ou pas Il n'y euh, a pas... On, on remarque en fait qu'il y a un lien euh, entre les deux dans le sens où... Un parent qui va être atteint d'hyperactivité, de troubles de l'attention, euh, pas par manque d'organisation personnelle, mais vraiment parce qu'il y a un trouble spécifique. En fait, on estime que c'est à peu près un, une personne sur quatre euh, qui va avoir des enfants qui vont en fait, vivre la même problématique derrière. Et on peut très bien avoir des enfants qui se retrouve atteint entre guillemets de cette problématique là et qu'aucun aucun des deux parents n'en souffre. Oui, tout Donc tout en fait, fait. La, les raisons qu'il y a derrière ce trouble là sont euh, vraiment diverses. Il euh, y a beaucoup de il beaucoup de raisons. Il est-ce que par exemple il y a eu la consommation d'alcool, de, de tabac, euh, peut-être de de respirer des produits chimiques ou autres, ou des drogues durant euh, la grossesse Est-ce que l'enfant, euh, dès son plus bas âge, a été en contact avec des substances qui peuvent être dangereuses Est-ce qu'il euh, est qu y a une prédisposition génétique derrière il y, a, il, y a, il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre en compte. Et surtout, euh, de ne pas se sentir coupable si jamais vous avez des enfants qui sont euh, atteints de ce trouble-là de ne pas vous sentir coupable en tant que parent, euh, vous n'êtes mmh. pas responsable de ça. Alors, il pourrait y avoir une part de responsabilité si jamais, euh, on va le dire, là vous avez merdé pendant la grossesse, ça oui, vous avez peut-être fait des erreurs, vous avez peut-être commis des, des choses qu'il n'aurait pas fallu commettre à ce moment-là, pendant que vous étiez euh, dans l'attente de cet enfant-là, mais au-delà de ça, euh, c'est hum, voilà, la nature qui a fait qu'il y a ce trouble-là qui est apparu. Euh, qui, a, qui a ça qui s'est produit, mais ce n'est pas de baisser les bras, c'est vraiment de garder à l'esprit que oui, ça peut être un peu plus compliqué à gérer parce qu'il va falloir cadrer différemment, il va falloir apporter euh, un soutien différent, il va falloir apporter une attention particulière euh, à ces enfants qui souffrent euh, justement d'hyperactivité, de, de troubles de l'attention. Ça va demander des ajustements parce qu'on n'applique pas les mêmes stratégies avec un enfant qui fonctionnerait à la normale, si on peut dire ça comme ça, et puis un enfant qui va souffrir de cette problématique-là. Donc, ça demande des ajustements et c'est aussi tout l'intérêt de se renseigner, d'aller chercher des infos, d'aller parler à des professionnels, d'aller parler à des gens qui sont spécialisés dans ce domaine-là pour pouvoir comprendre bah, ok, qu'est-ce que ça implique exactement Comment est-ce que je peux aider mon enfant Comment est-ce que je peux l'accompagner le plus possible Parce qu'un enfant hyperactif et trouble de l'attention qui est bien accompagné durant son enfance, c'est un adulte qui va beaucoup mieux gérer plus tard. Parce qu'il aura déjà des stratégies, il aura déjà des choses qu'il aura intégrées et qu'il aura mis en place dans son quotidien. Si maintenant, on a été un enfant avec des troubles de l'attention et d'hyperactivité et que ça remonte à plusieurs années en arrière et que ce n'était pas encore quelque chose qui était connu et reconnu surtout, euh, bah c'est certain qu'on a vécu, on a grandi dans un environnement qui n'était pas forcément adapté pour nous. Et ce n'est pas parce qu'il y a ce passif, euh, finalement, qui est plus complexe que ça veut dire qu'on ne peut pas reprendre en main les choses, qu'on ne peut pas gérer différemment. Et en fait, il y a plein d'astuces et de techniques que tu as données, euh, Véro, euh, que moi, j'appliquerai au niveau adulte. Euh, tu, sais, tu, tu parlais de la, des, des bruits, par exemple, les sons à écouter. Il y a un exercice qui peut être vraiment pertinent à faire. Euh, et justement, pour travailler la qualité d'écoute chez l'adulte, c'est d'écouter de la musique classique. Euh, donc, des musiques d'orchestre, pas, pas, de, pas de ce qu'on appelle des musiques de chambre, où vous avez peut-être juste un ou deux instruments, mais vraiment, musique d'orchestre, où vous avez plusieurs instruments. Et le travail, c'est de vous concentrer à écouter et trouver combien il y a d'instruments différents dans la musique que vous êtes en train d'écouter. Et ça, n'importe qui peut le faire. C'est un entraînement que nous, on peut faire aussi, même si on n'est pas atteint de troubles de l'attention ou d'hyperactivité, pour canaliser notre attention, canaliser nos, nos, notre capacité à déceler les informations. Donc ça, c'est un très, très bon moyen de le faire. Un autre moyen aussi en tant qu'adulte, et d'ailleurs, c'est valable aussi pour les enfants, c'est de se poser, vous savez, sur les, sur, les, sur les cahiers où il faut trouver des anomalies, où il faut trouver des objets cachés dans un ensemble. Mmh et ça ça peut être tout à fait pertinent qu'on soit enfant, ado ou adulte pour justement canaliser cette énergie et nous apprendre à être dans l'attention. Maintenant, ce qu'il faut savoir c'est que un adulte moyen sur une activité de travail se concentre sur une durée maximale de 42 minutes. D'accord, ça c'est la moyenne qui ressort, c'est 42 minutes maximum de concentration après le cerveau il, il décroche. Si jamais vous souffrez et là, je pense spécifiquement, alors je vais remonter un petit peu à votre conjoint, Stéphanie. Si jamais en tant qu'adulte, on souffre de ça, on n'essaye pas d'atteindre 42 minutes. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est utiliser des outils comme le Pomodoro, qui est en fait une stratégie de découpage de notre temps en tranches de 15 minutes, peut-être 20 minutes si vous avez envie maximum, mais c'est de se donner ces tranches de 10-15 minutes pour se concentrer spécifiquement. Donc, de se mettre à un compteur et dire « Ok, là, pendant 15 minutes, je suis concentré. » Et vraiment, comme, comme il y a, je ne vais pas dire une pression, mais comme il y a le temps qui est en train de s'écouler, on sait que c'est en train de s'écouler, ça occupe une partie de notre esprit. Et de l'autre côté, on sait qu'on doit faire quelque chose. Fait qu on arrive à rediriger et à concentrer notre attention avec un petit peu plus de facilité. Mais s'il si n'y a jamais eu de prise en charge, s'il si n'y a jamais eu de stratégie qui ont été mis en place pour pouvoir mieux gérer ça au quotidien, ça veut dire aussi qu'on part de zéro. Donc, Ce qui est bien, c'est que si on part de zéro, c'est qu'il y a tout à essayer, qu'il y a tout à faire, tout à découvrir et de voir ce qui va fonctionner. Mais s'il y a déjà de l'entraînement avant, ça va être un petit peu plus facile de pouvoir justement se concentrer sur des plus petites périodes. Et ce qu'il faut voir aussi, et ça, ça peut être vraiment une stratégie qu'on peut appliquer et pour les enfants et pour les adultes, c'est que sur des activités qui sont hyper stimulantes, et là, je pense, par exemple, aux jeux vidéo pour les enfants. Ou à d'autres activités en tant qu'adulte où on va réussir à rester finalement concentré pendant des heures sans bouger, sans rien faire d'autre que ce qu'on est en train de faire, ou très peu. Alors, on fait très attention parce que chez les enfants et même chez les adultes, ça peut être une forme d'addiction qui se produit. Les profils euh, TDAH sont plus sujets aux euh, expériences extrêmes, aux addictions, aux drogues. Euh, ils sont plus sujets à tous ces éléments-là. Donc, c'est sûr qu'on va faire attention à ne pas tomber dans le piège, de se mettre dans quelque chose qui va être tellement stimulant qu'on va finir par en faire une addiction. Donc, on essaie de cadrer le plus possible. Mais c'est de comprendre derrière ça que pourquoi est-ce que sur certaines activités, je suis capable d'être vraiment concentré sur, une demi-heure, 45 minutes, une heure, deux heures, alors que sur d'autres, en l'espace de deux minutes, je suis déjà parti sur autre chose. Et ce qui est intéressant, c'est d'aller modéliser qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est des sons qui me permettent de me canaliser, est-ce que c'est une posture qui me permet de me canaliser, est-ce que c'est le fait, euh, par exemple, de bouger spécifiquement. Alors, adulte qui a besoin de bouger pendant qu'il travaille, bah, vous installez votre, euh, votre station de travail sur un tapis de marche et puis, vous marchez devant votre ordinateur pour rester concentré sur votre réunion ou sur le texte que vous êtes en train d'écrire. Vous avez des écoles euh, un petit peu pilotes test qui ont euh, finalement installé des pédaliers en dessous euh, les pupitres des élèves pour que les enfants puissent rester concentrés durant les cours, parce que pendant ce temps-là, ils vont pédaler avec leurs pieds en dessous la table. Donc, ça les aide. Ça ne permet pas de, de tout changer, c'est sûr, mais ça va aider. Est-ce que vous, en tant qu'adulte, on peut se rajouter peut-être une musique Est-ce qu'on peut se rajouter une posture confortable Est-ce qu'on peut se rajouter quelque chose avec lequel on pourrait tout simplement canaliser notre attention pour avoir plus de facilité et avoir moins ce sentiment de ne pas fonctionner comme les autres et de ne pas être confortable justement avec tout ça euh... Alors, Camille, combien de temps d'écran conseillez-vous pour un enfant de 8 ans Zéro. <rire> J'ai envie de dire zéro. Alors après, j'adore je, je, je, l'informatique, j'adore les écrans et, et j'avais la chance quand j'étais enfant d'avoir un ordinateur à la maison parce que mon père était informaticien, mais euh, le temps était pas mal limité. Mais aujourd'hui, tout, tout est connecté, les enfants ont des téléphones, des tablettes, il y a la télé, il y a, il y a tout un tas de choses. Fait que, si jamais vraiment il y a euh, cette activité-là qui n'est pas un raccourci pour être tranquille. On fait attention parce qu'il y a beaucoup de parents qui mettent leurs enfants devant la télé pour dire « bon, on va pouvoir souffler deux minutes, on les met devant la télé, c'est cool. » Après, chacun fait comme il veut là, mais juste de faire attention à ça, de ne pas le prendre comme un, comme un raccourci. Mais un temps d'écran pour euh, un enfant, je dirais que c'est peut-être deux ou trois heures par semaine, là, pas plus. Deux, trois heures par semaine. Il, il va être largement préférable. Alors après, bon, ça, ça dépend de comment, du temps qu'on a disponible, des activités qu'on peut faire, mais il y a plein de choses qu'on peut faire. Il est largement préférable d'avoir ces enfants qui vont aller se promener toute la journée, qui vont aller faire du vélo, du roller, du skate, qui vont aller jouer avec les autres enfants, qui vont aller jouer au foot, au basket, au baseball, à tout ce que vous voulez. Donc vraiment les stimuler physiquement et leur donner des activités dans lesquelles ils ont besoin d'être un minimum focus que d'appliquer finalement des choses qui vont être sur un écran, parce qu'il y a aussi toute cette, euh, tout cet impact qu'on ne pense pas. Alors là, on est sur un enfant de 8 ans, mais des fois je vois des parents qui donnent le téléphone portable à des enfants qui ont entre 2 et 3 ans, parce qu'il y a des petits trucs drôles, ils peuvent appuyer sur l'écran, ils peuvent jouer avec ça. Ce n'est pas bon. Pas bon parce qu'on a une motricité qui n'est pas la même, on a une perception des espaces qui n'est pas la même, on a une surstimulation euh, du, du système visuel parce que euh, bah, les écrans, on sait ce que ça fait. Donc, il faut, faut vraiment, faire attention, euh, vraiment faire attention à ça. Si vos enfants ne souffrent pas de troubles de l'attention et d'hyperactivité, ce n'est pas pour autant qu'ils peuvent faire 15 heures d'écran par jour ou par semaine, plus exactement, parce que par jour, ça fait un peu long. Mais euh, c'est n'est pas pour autant qu'il va falloir les laisser faire tout ce temps d'écran-là. Mais s'il ouais. y a ce trouble, ça va être important de prendre de, prendre de la temps C'est vraiment important. Oui, je, je voudrais rebondir sur le fait que, que, que tu dises euh, « jamais <rire> ». C'est sûr que je suis un petit peu dans cette optique-là, mais bon, j'ai eu deux enfants et ça n'a jamais été jamais. Sauf que... Moi, je peux comprendre un parent qui va mettre son enfant devant la télé parce que là, là il est à bout, il n'en peut plus. Il peut le faire, mais que ce ne soit pas répétitif au quotidien parce qu'on n'en peut plus au quotidien. Il faut vraiment absolument trouver tout de suite la solution pour faire autre chose. Et quand tu parlais d'activité, moi, je suis pour les activités pour les enfants. Laissez-les-mêmes s'ennuyer, ils vont être créatifs. Très important, oui. Ça, c'est l'ennui. Doit, être, euh, doit faire partie, je ne dis pas du quotidien de l'enfant, mais presque, de se dire à quoi je vais jouer, je m'ennuie et pourtant on sait que les enfants ont tout maintenant autour d'eux, mais vous allez voir que votre enfant va être créatif, euh, il va peut-être se mettre à faire des cabanes dans sa chambre avec tout ce qu'il peut trouver, euh, son, sa couette, ses draps, J'en parle en connaissance de cause, c'est pour ça que je le dis. C'était pour ma fille quand elle était petite, j'étais rentrée dans sa chambre puis c'était vraiment la, la toile de tente et, et voilà, c'était créé son univers parce que la, la télé c'est bien, mais à petite dose vraiment. Les jeux électroniques aussi, c'est vraiment à petite dose parce que moi j'ai jamais été pour ça, mais bon, c'est vrai que. Il y a, il y a, on est, je fais partie aussi d'une génération où mes enfants sont grands maintenant euh, je, voilà, c'est comme ça maintenant mais ne pas tomber dans cette habitude que ce soit pas une habitude que ce soit, allez hop aujourd'hui journée pyjama vous faites ce que vous voulez, vous regardez la télé c'est pas grave, au contraire ils vont avoir plaisir à le faire que s'ils font tous les jours ben, vous allez peut-être faire aussi des enfants qui ne seront peut-être jamais contents parce qu'ils n'ont pas goûté à plein plein de choses. Laissez-les s'éveiller. Mais là, bon, on part un petit peu euh, autre que l'hyperactivité. On pourra refaire un, un autre sujet aussi sur, euh, sur euh, comment, euh, comment permettre à l'enfant d'évoluer, de, de, de, de se développer, d'être créatif. Et euh, voilà, on pourrait faire un autre sujet là-dessus, par contre. Oui, complètement. Et, euh, et, je, et je rebondis à nouveau du coup sur euh, de, de faire attention parce que ce sont des profils qui sont sujets aux addictions donc tout ce qui va être surstimulant pour le cerveau va plus facilement déclencher des addictions, des addictions euh, à la tablette, au téléphone, à l'ordinateur, aux jeux vidéo, à la télévision donc on essaye de mesurer, on essaye de, de cadrer et surtout on, on, on regarde les réactions de l'enfant. On regarde ces réactions, et même en tant qu'adulte. Parce que si vous avez un enfant qui passe un certain temps devant un écran d'ordinateur, de téléphone, de tablette, de jeux vidéo, c'est convenu, mais que vous remarquez en fait que votre enfant devient plus nerveux, il devient plus facilement agacé, il réagit plus vite et, et se met en... En, en rébellion face à votre posture d'autorité, ce qui arrive souvent chez les enfants qui ont des troubles de l'attention et de l'hyperactivité, euh, ça, c'est un signe que oh, peut-être qu'on en a trop là. Peut-être qu'il y a trop de choses qui sont trop stimulantes dans son environnement. Il y a peut-être trop de bruit, il y a peut-être trop de musique forte, il y a peut-être trop d'écrans, il y a peut-être trop d'activités trop, trop stimulantes. Donc, ça va être de privilégier des choses qui vont être un petit peu plus calmes. Chez l'adulte, même chose, si on se rend compte qu'après avoir passé quatre heures en réunion sur Zoom avec son équipe, euh, qu'on a l'impression d'être agacé, d'être énervé, d'être plus sensible, d'être comme pff, ça ça boue à l'intérieur, de prendre conscience que peut-être, après, il faut regarder les récurrences, mais peut-être qu'à ce moment-là, bah, c'est peut-être mon temps d'écran qui est beaucoup trop long et qu'il faudrait que je prenne plus de pauses et que je m'éloigne des écrans plus souvent parce que c'est compliqué pour moi, parce que ça m'affecte plus. Donc... Il n'y a pas de recette en tant que telle, mais on essaye de faire attention sur qu qu'est-ce qu que mon environnement fait sur moi ou qu'est-ce qu'il fait sur mon enfant et comment est-ce que je peux gérer un petit peu différemment tout ça pour qu'on puisse trouver un peu plus d'équilibre. Et d'ailleurs, ça, c'est un point qui va être important aussi de garder en tête. Pour les enfants, c'est sûr qu'il leur faut de l'équilibre et qu'il faut un cadre, mais en tant qu'adulte, si on a cette problématique-là, on, on doit travailler à s'organiser, on doit travailler à se mettre un cadre spécifique. Parce que plus on va être en mode freestyle, plus les symptômes vont, être, vont ressortir et plus ça va être compliqué. Donc, c'est important d'avoir une routine qui est établie, une routine qui est simple, une routine qui est cadrée, on sait ce qu'on a à faire c'est presque en mode automatique c'est important de faire du sport en tant qu'adulte en tant qu'enfant c'est super important surtout dans, dans, dans ces cas là encore plus mais en tant qu'adulte c'est super important de faire du sport et de passer par le corps parce que si on passe pas par le corps ça va être super compliqué de gérer justement ce problème de focus et d'attention et ultimement d'hyperactivité on va aussi privilégier des exercices qui vont avoir pour but de se recentrer sur soi alors, Si jamais vous souffrez d'hyperactivité et de troubles de l'attention et que vous avez peut-être déjà essayé de faire de la méditation, je sais à quel point ça peut être difficile et frustrant. Si jamais vous y arrivez, c'est parfait, vous continuez. Si les personnes que vous connaissez qui souffrent de ces symptômes-là y arrivent aussi, c'est parfait, continuez. Mais un petit peu ce que tu as évoqué tout à l'heure, Véro, on a la sophrologie avec, entre autres, ce qu'on appelle les relaxations dynamiques. Ce qui est a de génial avec la sophro, c'est que, on a le droit d'ouvrir les yeux, on a le droit de bouger, on a le droit de se gratter, on a le droit de se replacer, on a le droit de faire des mouvements. Ce qu'on ne peut pas faire, entre guillemets, ce qu'on n'est pas censé faire quand on médite, quand on médite, on doit être plutôt fixe, stable, posé, recentré. Ça peut être hyper frustrant. Le but, en tout cas dans l'approche qu'on a avec Véronique, ce n'est pas d'aller à contre-courant et de dire, ben voilà ça boue à l'intérieur, je veux que ça se calme et que ça s'arrête. Non, c'est dire, OK, ça boue. Comment est-ce qu'on peut le canaliser Comment est-ce qu'on peut l'utiliser pour faire quelque chose de plus constructif Et la sophrologie peut être un excellent moyen de se recanaliser, de se recentrer, de, se... de redescendre en pression, de redescendre justement tout ce trop plein d'énergie qu'on aurait à l'intérieur et qui nous perturbe, vraiment d'y aller progressivement. L'autre point, euh, de toute façon, il y en a plein là, mais un autre point que je voulais vous partager pour les adultes, mais ça sera aussi valide pour les enfants. Pour une personne lambda, la discipline est quelque chose qui est déjà compliqué à tenir. Pour une personne qui souffre de troubles de l'attention et d'hyperactivité, c'est encore plus dur. Mmh. Mais c'est pas parce que c'est plus dur que la capacité n'existe pas. et Cette capacité-là, il faut l'entraîner. D'accord, c'est pas ce n'est pas quelque chose que notre cerveau fait naturellement, c'est quelque chose, c'est un terrain sur lequel on l'entraîne. Et pour pouvoir obtenir des résultats, il faut entretenir des habitudes et entretenir des actions, des activités qui font que on pousse notre cerveau à devenir discipliné. Et pour la petite histoire, ça se place ici, sur le devant du cerveau, la zone qui, qui gère notre discipline. Pour un adulte, comment être discipliné ben, Ce n'est pas super compliqué en fait c'est que si on commence à faire quelque chose, on va jusqu'au bout. On, on s'organise, on fait en sorte de « ok, j'ai rechangé de sujet, je repars, je reviens, je recommence, j'en étais où, je finis. » On se met des rappels, on essaye d'aller jusqu'au bout. On commence, un bouquin, ouais. on, on commence un bouquin, on le finit, le bouquin. On commence un film, on le finit, le film. On commence une discussion, on a fini la discussion, on commence une partie d'un jeu de société, un jeu de cartes, peu, peu importe, on va jusqu'au bout. On a décidé d'aller courir pendant 3 km, on ne s'arrête pas à 2,5 km, on va jusqu'au bout, même si c'est en marchant. C'est avec des petites actions du quotidien, des choses qui sont accessibles, Alors On se met pour des trucs euh, des montagnes là, des choses qui sont accessibles, on va jusqu'au bout. Et ça, c'est valable pour tout le monde. C'est valable pour moi, c'est valable pour Véro, c'est valable pour vous, même si on n'est pas nécessairement touché par cette problématique-là. Parce que de toute façon, la capacité de focus, de concentration, de discipline, d'engagement sur du long terme, ce pas des choses qui se font naturellement. Ce sont des choses qui sont déployées, développées, qui sont stimulées pour que ça puisse fonctionner. Donc, on essaie de trouver un maximum de de choses qu'on peut faire en fait tout simplement dans le quotidien sans nécessairement s'en remettre à de la médication. Parfois, c'est vraiment nécessaire. Et parfois, des petits réajustements peuvent permettre d'avoir déjà des résultats qui sont conséquents. Oui, oui tout à fait. Oui. oui, je lisais le message de, oui. de Camille. Oui, c'est ce que je vois. Oui. Là, je comprends que ce soit difficile parce que euh, les enfants entre eux euh, vont vont parler de tout ça. Oh, « Tiens, tu as regardé euh, le, le dessin animé à la télé ou tel personnage ?» Et les vôtres vont peut-être être frustrés parce que « ben Non, on n'a pas le droit de regarder la télé ou non, je ne l'ai pas vu. » Mais ça, c'est ça le combat qui est très, très difficile. Je comprends très, très bien. Mais euh, moi, je dirais, lâchez pas votre bout parce que vous allez avoir des enfants vraiment très éveillés. Vous allez leur montrer autre chose que ce qui se passe derrière un écran. Et euh, non, je, moi, je trouve que vous êtes une... Une bonne maman, ça veut pas dire que les autres sont pas bonnes. Attention, non, fait. je réponds à Camille, à fait. mais c'est sûr que après, c'est à nous en tant qu'adultes. Parce que là, je, je, je parle vraiment le côté adulte, mais c'est à nous en tant qu'adultes et parents, ultimement, euh, d'essayer de faire en sorte autant qu'on puisse de se mettre dans un environnement qui va pas être en sur-stimulation. Euh, et là, par exemple, bah, si on a des enfants qui sont concernés par ça, on va faire en sorte que la chambre soit la moins chargée possible, que les choses soient bien rangées, soient bien en place, pour qu'il n'y ait pas une surstimulation de tout ce qui pourrait se passer autour. Pour un adulte, c'est d'avoir un bureau qui va être le plus épuré possible, pour, euh, pour tout simplement enlever des stimulations qui sont inutiles. Et qui vont en fait agir comme des déclencheurs sur les problèmes de focus, de concentration. Donc, on essaye de, en tant qu'adulte, là, si on travaille sur ordinateur, on n'a pas quatre écrans devant soi. On va se concentrer sur un seul écran, voire deux, si jamais ça facilite le travail. Mais on coupe les emails, on coupe les pop-up, on coupe le téléphone, on coupe les alertes, on coupe les sonneries. On, on, on essaye de se dire OK, je suis conscient qu'il y a plein de choses qui me perturbent et qui m'empêchent d'être concentré. Je vais donc me donner les moyens, je vais être discipliné, je vais me donner les moyens de cadrer tout ça pour faire en sorte d'avoir un maximum de reprise de contrôle parce que, parce que ça nous appartient. Donc, les enfants, ça ne leur appartient pas, c'est le rôle des parents. Donc, d'aller chercher des astuces, des solutions, de leur faire pratiquer des exercices ou des outils qui peuvent les, leur permettre d'avancer, comme la sophro. Et puis après, ben, en tant qu'adulte, c'est vraiment de de prendre conscience. Et c'est là aussi où la sophro est géniale, c'est qu'on n'aura pas forcément des réponses tout de suite sur qu'est-ce qu'il va falloir faire ou pas faire pour une personne qui souffre de troubles de l'attention et d'hyperactivité. C'est oui. certain qu'on a des techniques toutes faites en sophro pour ces sujets-là, mais ce qui est de génial, c'est que par la pratique de la sophro, il va y avoir des prises de conscience. Et soi-même, à travers notre pratique, on va prendre conscience que... « Ah, mais en fait, il y a ça qui me perturbe beaucoup, puis il y a ça qui me stresse, puis il y a ça qui fait que euh, bah, je, je, je dors moins bien ou je perds mon énergie ou, ou je perds mon focus. » C'est vraiment prendre conscience de ce qui se passe. Pour les enfants, bah, c'est à nous d'observer et de remarquer les, les patterns qui sont utilisés. Et nous, en tant qu'adultes, bah, c'est de s'observer, de s'écouter, de prendre conscience de « OK, qu qu'est-ce qu que je peux faire ?» Oui, c est, c est, c est, je suis en train de dire ce que est Camille il a écrit, les règles avec photos des enfants affichées à la maison, ça marche bien, et, et le timer aussi. Euh, c'est vrai qu'on parle d'hyperactivité, tout ça, mais des fois un enfant qui est hyperactif, euh, c'est qu'il a besoin d'attention, finalement, parce qu'on ne s'occupe pas de lui, parce que euh, euh, les, les parents se séparent, euh, il y a eu peut-être un déménagement, il y a peut-être eu un décès qu'il a... Qu qu'il a eu du mal à, à gérer, il y a énormément énormément de facteurs qui sont là qui fait qu'un enfant peut euh, être hyperactif, avoir l'envie la, la, de bouger, de ne pas finir ses choses parce qu'il euh, a besoin d'attention. Et, euh, et ça aussi, je l'ai eu dans un cas d'une petite fille. Et le cadre à la maison est hyper, hyper important. C'est... Et je trouve que les enfants manquent beaucoup de cadres, on cède beaucoup, alors qu'il ne faut pas forcément céder parce que si vous cédez, vous démontez le cadre et si papa et maman disent non, bah c'est non. Quitte à ce qu'il pique une crise, bah il piquera sa crise parce que si vous cédez, c'est vous qui allez piquer votre crise parce que et vous allez être frustré, parce que votre, votre enfant vous mène par le, le bout du nez presque. Donc, vraiment pas tenir son bout, ils ont besoin de ça pour grandir, pour évoluer et, euh, et, et, et si vous ne le faites pas, bah plus tard ce sera des, des adultes qui à la moindre petite remontrance, à la moindre, euh, au moindre licenciement qui n'est quand même pas drôle du tout un licenciement ils auront du mal à gérer toutes ces frustrations et ça peut parfois mener loin euh, je, je citerai même un, ben le suicide par... par euh, l'estime de soi qui est complètement à terre euh, je suis bon à rien, j'ai perdu mon emploi euh, j'ai perdu ma, ma conjointe qui s'est séparé depuis moi enfin, il peut y avoir plein plein de choses qui fait que, ben, on peut y avoir euh, dépression, euh, suicide euh, et, euh, addiction plein plein de choses qui peuvent se greffer à ça donc je trouve que la période vraiment de l'enfance est hyper précieuse, elle est difficile on est des parents, on... c'est difficile d'être parent, c'est mais il faut être responsable on est responsable de, ces, de, de nos petits bouts et il ne faut pas lâcher vraiment euh, voilà c'est un petit peu un message que je dis par, euh, par connaissance <rire> voilà par, euh, donc euh, voilà, pas, pas lâcher pour, pour bien maintenir vos enfants et dans la réussite et la réussite c'est de, de les amener à ce qu'ils veulent eux faire plus tard à ce qu'ils veulent eux être comment plus tard euh, en tant que personne, en tant qu'adulte humain. Donc, ça va très loin. Ça va très loin. C'est hyper important. Donc, c'est pour important. ça, quand je vois Camille qui fait tout ça, ben, lâchez pas, c'est normal qu'ils qu soient peut-être en, en conflit avec vous, euh, fâchés, tout ça. Offrez-leur autre chose. Puis, quand je dis offrir, c'est pas forcément matériel, mais euh, leur montrer autre chose, d'autres activités, d'autres voir autre chose. Elles peuvent être extérieures, elles peuvent être à l'intérieur. Un jour de pluie, on va faire plein de bricolage, on va faire plein de trucs, mais il faut, faut vraiment pas, pas laisser tout faire et puis surtout trouver la facilité. La facilité mènera à oui. rien. Donc, ouais, euh, donc voilà. Donc Camille, euh, du coup, en tant que maman aussi, euh, euh, souffre de TDAH visiblement. Euh, ce qui peut, euh, ce qui peut être bien. Euh, pour le coup, bien. ce serait de, de jouer un petit peu les partenaires pour s'aider mutuellement. Si, si vous souffrez des mêmes problématiques, c'est de mettre à contribution finalement l'un et l'autre, de, de se recadrer l'un l'autre pour s'aider justement à avancer dans cette, dans cette dynamique-là. Dans les, dans les outils qu'on peut vous donner déjà aujourd'hui, euh, la respiration va être super importante. Oui. Les exercices de respiration, très, très, très importants. Parce que déjà, ça permet de se recentrer, de s'apaiser, de se calmer. Ça peut être fait ah, en l'espace de deux, trois minutes. Bon, je veux dire, c'est pas... Ouais, super, tu vas nous, nous partager <rire> ça. Ouais. Euh, fait les exercices de respiration, ne serait-ce que juste ça, peut faire une, une réelle différence dans le quotidien. Alors, on ne le pratique pas une fois par semaine, bien sûr, on le pratique plusieurs fois par jour, dans les moments où on sent qu'on en a le plus besoin, et encore mieux, en prévention, des moments où on en aurait le plus besoin. Mais ce qu'il y a bien avec la, la respiration, c'est qu'en fait, on a une porte d'accès direct à notre système nerveux périphérique qui va permettre de mieux gérer le rythme cardiaque, qui va permettre de mieux gérer la pression artérielle, qui va permettre de mieux gérer cette quantité d'énergie qui, qui apparaît d'un seul coup, qui a besoin de sortir et puis qui perturbe tout le reste. La respiration permet de canaliser énormément. N'hésitez pas à faire des exercices de, de respiration, bah, du coup, Camille, avec les enfants. En même temps, vous, vous posez régulièrement, vous faites des exercices de respiration dans la voiture quand vous les emmenez à l'école, euh, pendant les déplacements, quand vous allez faire vos courses, peu importe, tous les moments sont bons pour faire ce genre d'exercice. Et puis, il euh, y en a un autre qui peut être chouette aussi, c'est euh, de prendre le moment où on va avoir le droit de crier de toutes ses forces, puis crier tout ce qu'on a envie de crier donc on prend chacun un oreiller et puis là on crie, on crie, on crie dans l'oreiller pour pas trop inquiéter les voisins non plus euh, mais au moins pendant 2-3 minutes on crie à fond, on sort tout ce qu'on a à sortir ne serait-ce que pour pouvoir extérioriser librement sans barrière et ça c'est valable autant pour les enfants que pour les adultes ça, mm -hmm. fait, ça fait beaucoup de bien en tant qu'adulte de prendre un oreiller et puis de crier dedans de temps en temps parce que ça parce qu'on sort les choses fait que de d'essayer c'est choses là dans le quotidien de manière répétée et récurrente pas juste une fois de temps en temps si on veut que ce soit efficace oui c'est marrant le, le cri je l'adore cet exercice et euh, justement je l'avais fait avec le petit garçon euh, dont je vous racontais l'histoire tout à l'heure mais il n'y avait pas d'oreiller hein. Et, mais j'avais prévenu la maman qui m'attendait en haut parce que je me suis dit, si elle entend son enfant hurler, euh, voilà. Donc, mais, mais ce petit garçon-là avait adoré crier. Et, et, et puis j'avais dit, tu, tu, tu sens comment que ça fait à l'intérieur Et il se sentait mais comme une libération. Il se sentait super bien. Et moi, je voulais vous faire partager, vous, vous partager pardon, deux petits exercices qui sont venus pour la respiration c'est euh, par exemple, Alors il faut le faire avec un, tout le temps avec un adulte, hein, que l'enfant ne fasse pas tout seul, parce que c'est avec une bougie. Vous allumez, vous allumez une petite bougie chauffe-plat, par exemple, et, euh, et vous lui demandez de, de souffler dessus sans l'éteindre. Et vous changez la distance. La bougie est là, vous vous il se recule, tu souffles dessus, mais tu ne l'éteins pas. Tu te rapproches, tu souffles, tu ne l'éteins pas. C'est vraiment un jeu de... De défis, de se dire ah non, je ne dois pas l'éteindre, tout ça. Et puis à la fin, bah, vous lui faites éteindre, mais faites-le plusieurs fois pour qu'il qu euh, qu contrôle sa respiration. Le fait qu'il contrôle sa respiration, il va apprendre à la contrôler pour différentes euh, actions, pour ne pas s'énerver. Il, il va se calmer tout de suite grâce à cette respiration-là. Et euh, par exemple, pour un trajet en voiture où ils sont intenables, euh, faites-leur faire le même souffle sur la vitre arrière enfin la vitre de la portière où euh, ben, tu te recules tu souffles, il faut que ça fasse de la buée et euh, plus tu te rapproches plus la buée s'élargit et euh, on pouvait faire ça alors après vous risquez d'avoir vos vitres complètement beurrées avec les petits doigts mais c'est pas grave <rire> mais c'est vraiment intéressant ça ne demande aucun matériel pour le coup et, euh, et voilà, Bon, à part la, la petite bougie aussi des mais la plume qu'on pourrait citer. Euh, ben justement, souffler... j'allais euh, <rire> parler de la plume. Bah, tu vois, tu, tu l'as fait, c'est cool. <rire> voilà, lui faire souffler euh, sur la plume pour qu'elle reste en l'air comme ça, puis la laisser redescendre, puis ressouffler, enfin, jouer vraiment avec le, le, le souffle et la respiration. Même à et... faire en tant qu'adulte, c'est chouette. C'est oui. des exercices qui, euh, bah, qui travaillent la concentration, qui travaillent la coordination, qui travaillent plein de choses. Que, euh, ça, peut être, euh, ça, ça peut être super intéressant pour justement améliorer plein plein d'aspects donc euh, ouais. c'est chouette oui j'aime beaucoup moi la, la bougie parce que ça fait partie d'un d'un interdit t'allumes pas une bougie c'était pas avec ton parent avec un adulte donc là waouh on joue avec une bougie on est comme il y a comme un, une sorte de, de privilège de on a le droit à part de, de la bougie du, du gâteau d'anniversaire ou d'une panne de courant mais là c'est vraiment l'allumer pour euh, pour l'occasion et l'exercice. Donc ça, c'est hyper euh, intéressant. Merci. Voilà. Top. Il y a des exercices à faire en classe pour se concentrer. Euh, gym des doigts. Oui, il y a, il y a oui, plein de oui. choses. Il y, a, il y a vraiment plein, plein de choses qu'on peut faire. Dans le neurogym. Euh, ça peut être aussi de faire des petits, euh, des petits dessins. En fait, tout simplement d'avoir un petit carnet pour gribouiller, pour faire des petits dessins. Parce que de toute façon, un enfant qui dessine, ce n'est pas un enfant qui n'écoute pas, ce n'est pas un enfant qui n'est pas attentif, c'est un enfant qui, par lui-même, se canalise sur ce qui est en train de se passer pour pouvoir diriger son attention de la bonne façon. Donc Après, il bon, faut quand même vérifier et surveiller que tout se passe bien, mais, euh, mais voilà, si jamais vous avez un enfant qui souffre, de ça et que vous avez le prof ou l'école qui vous dit ouais, mais votre euh, gamin il n'arrête pas de dessiner en cours il n'est pas concentré, il n'est pas attentif bah ben, si justement en fait laisse-le dessiner, laisse-le faire les choses de son côté recadre-le pour le moment où il doit prendre des notes, où il doit éventuellement faire un exercice mais de lui laisser la possibilité d'exprimer de, ce trop-plein d'énergie parce que plus on va frustrer quelqu'un et plus la problématique va ressortir de toute façon un adulte ou un enfant qui va être stressé, qui va être angoissé, qui va avoir des inquiétudes, qui va avoir plein de problèmes en tête auxquels penser, des choses à résoudre, qui va finalement vivre de la pression, sa problématique de TDAH va être démultipliée. Fait que le calme, la sérénité, l'absence de stress, au moins un minimum de stress et le fait de pouvoir se recentrer, se ressourcer, va être un gros plus sur la capacité à gérer, justement, cette problématique-là qui… Alors, il y a des degrés différents, mais qui peut être dans de, de nombreuses situations euh, plus facilement gérée que ce que ça l'est aujourd'hui. Donc, euh, c'est des petites choses qu'on vous donne comme ça, parce qu'on pourrait euh, vous donner oui. des noms de techniques en sophro que ça ne vous avancerait pas beaucoup plus, parce que vous ne savez pas à quoi ça correspond. Mais c'est des petites choses qu'on peut implémenter dans le quotidien pour s'assurer de progresser, et on ne veut pas changer du tout au tout du jour au lendemain, on veut progresser, petit à petit. J'ai réussi à rester concentré cinq minutes de plus aujourd'hui, c'est parfait. Comment je peux passer à dix minutes Comment je peux passer à un quart d'heure Tiens, j'ai eu moins de, de sources d'addiction aujourd'hui, j'étais plus sérieux, je suis moins tombé dans les travers habituels. Parfait, qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai accompli Qu'est-ce que j'ai changé Qu'est-ce que j'ai pensé C'est vraiment d'aller observer, de tester jusqu'à ce qu'on trouve ce qui fonctionne pour nous, c'est vraiment important. Euh... Oui, on aura le déplacement du négatif, Véro, euh, qu'est-ce que tu proposerais oui. pour euh, évacuer la grosse colère à l'école Oui, il bah, y a, a l'histoire du coussin, hein. cette fois-ci on ne va pas crier dedans, on va taper dedans, on peut sauter dessus, euh, on peut prendre euh, une feuille jaune, une feuille rouge, voilà, comment tu te sens Il va se mettre feu sur la, sachant que la feuille rouge c'est la colère, la feuille jaune c'est c'est le... le soleil, l'énergie. Je suis un petit peu plus euh, plus calme. Ça peut être une autre couleur qui représente pour lui. Donc il, il peut se mettre là, s'exprimer quand il est en colère dans cette couleur. Et après, si tu te sens bien, tu changes de couleur. Alors rien que le fait qu'il y ait comme l'exercice à faire ah ouais moi j'ai envie d'aller sur la, la couleur jaune ou la couleur bleue ou peu importe ah oui je vais exprimer ma couleur et puis ah, j'ai hâte d'aller là il, il va y aller il y a, il y a ça euh, il y a le karaté alors c'est de, de tendre les mains comme ça et puis de, alors, le karaté, toi tu le fais avec le, le coussin justement, hein, Julien hein Oui, tout à fait, <rire> Il <me semble>. oui. <rire> Il me semble que tu tiens le, le coussin d'une du, main et… et bah, en euh, fait, ce n'est pas tant le karaté, et... mais je vais le montrer après. Vas-y, je te laisse finir celui-là. D'accord, donc c'est de, de, de s'étirer comme ça et de lâcher un coup sec et de le faire avec le bras, un, un bras, après l'autre, après les deux bras, et avec toujours une intention euh, pense à ce que tu as fait, à, à, à ce qui t'a choqué à l'école, et puis tu que tu le mets loin de toi, loin, loin de toi, loin de ta tête, tu l'évacues, et toujours avec le souffle. Tu inspires, et tu jettes, tu souffles fort pour euh, l'éloigner voilà, le, le, le plus loin possible de toi. Et en général, quand ils sont vraiment petits, euh, jusqu'au primaire, c'est vraiment des exercices ludiques qui leur parlent, qui sont très, très imagés, euh, et, ça, et ça fonctionne. Et il y a aussi ben, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, le ressort pour évacuer. Tu... Alors, le ressort, pour le coup, euh, tu vas écraser ce qui te dérange. Là, il va taper des pieds, il va, il va sauter, il, ta... il va taper des pieds. Alors, par exemple, essayez d'apporter, c'est vous qui connaissez mieux votre enfant, s'il aime par exemple les, les kangourous, s'il aime euh, le polichinelle, euh, ben, Dites-lui, bah, tu es un kangourou, puis tu tapes fort de ton pied, puis tu t'écrases ce qui te dérange, et ça fonctionne. Donc, euh, je, pourrais, je pourrais dire ces, ces exercices-là, j'en ai plein d'autres, mais ça ne me vient pas. C'est ouais. <rire> <rire> bah, ça, et puis ça, ça, ça marche même au niveau adulte. Euh, en fait, celui auquel je pensais, effectivement, c'est avec le coussin, qui est super intéressant. Euh, le, le but, c'est vraiment de, alors, de saisir le coussin à deux mains. Donc, soit on le met comme ça devant soi, soit on le met vers le bas, mais on, on l'a vraiment saisi entre les mains. On va serrer fort les mains autour, on va inspirer profondément, et selon si c'est devant ou en bas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, va tirer les coudes en arrière, Alors, soit vers le haut, soit vers l'arrière, de façon à rapprocher le plus possible le coussin de soi, et on le fait sur l'inspire, donc si je suis en bas, ça fait... Si je suis devant, ça fait... Et là, on bloque, on contracte, on met dans l'oreiller tout ce qui nous dérange. Et le but, à ce moment-là, c'est quand on va souffler, c'est de le jeter. Mais vraiment de toutes ses forces, soit vers l'avant, soit vers le sol. Alors, si c'est vers l'avant, ben, on essaye de faire en sorte qu'il n'y ait personne de l'autre bord. ça sera mieux. Donc, on se met devant un mur. Et puis, si c'est vers le bas, ben, on s'assure qu'il n'y a rien qui puisse être cassé quand l'oreiller va finalement taper par terre. Parce qu'il va y avoir l'impulsion qu'on fait en même temps qu'on souffle. Ça, c'est important. Et quand on souffle, c'est d'un seul coup. Ce n'est pas un petit euh, « je souffle là ». Non, c'est vraiment « je me souffle d'un seul coup ». Et quand on va entendre l'oreiller finalement percuter la surface, ça va créer comme vraiment un « c'est sorti ». Et on peut le faire une fois, deux fois, trois fois, dix fois s'il faut. Mais comme l'a dit Véronique, c'est on inspire, on met l'intention. Qu'est-ce qui m'a dérangé De quoi je veux me débarrasser Qu'est-ce qui m'embête à cet instant et on le balance. Et ça, ça oui. fonctionne très, très bien chez les adultes aussi. Donc, n'importe qui, en fait, peut le faire. On va ajuster, adapter l'exercice ou le mouvement selon la condition physique de, de chaque personne, selon l'âge, selon les possibilités de la place. Si jamais je suis dans mon bureau, puis qu'il y a du monde autour de moi, que je suis en pleine réunion, puis que ça me prend, bah, je vais mettre les bras de chaque côté, je vais fermer les poings, je vais inspirer. Je vais fermer les points et je vais serrer, serrer, serrer, serrer, serrer, serrer en me concentrant ouais. sur ce qui me dérange et... et je vais souffler, je vais relâcher d'un seul coup. Oui, ça se fait discrètement. Ça, oui. Voilà, ça va, ça va permettre de reprendre le contrôle sur cette quantité d'énergie qui peut nous submerger parfois. Et il ne faut pas oublier que la gestion des émotions va être un point qui va être super important oh, oui, oui. pour mieux gérer justement ces troubles-là parce oui. que des émotions trop fortes vont déclencher l'augmentation des symptômes et des problèmes. Des émotions trop fortes vont nous embarquer et ça peut partir très loin. Fait que d'apprendre à gérer ces émotions va être aussi un point qui sera très, très important. Et, euh, et là, Sofro est tout conseillé pour ça. Oh, oui, puis euh, j'ai envie de partager aussi euh, un autre exercice qui m'est revenu quand tu, as, quand tu as fait le, le geste. Mm -hmm. euh, C'est de faire imaginer à l'enfant, il, il est debout. Il imagine qu'il a de chaque côté des valises. Et juste pendant quelques instants, vous lui dites, je sais que tu es en colère, je le vois, même si tu ne le dis pas ou si, même si tu l'exprimes, peu importe. Euh, tu vas imaginer que dans les valises, il y a tout ce qui te dérange. Tout ce qui te dérange de la journée, tout ce que tu as, t as les, les amis qui n'ont pas été gentils, euh, les haricots verts à la cantine que tu n'as pas aimé, as, absolument tout qui l'a rendu fâché, en colère, frustré. Et de la même manière, vous lui dites maintenant, tu vas faire comme si, c'est toujours du comme si avec les enfants, tu vas faire comme si, tu vas soulever tes valises qui sont hyper lourdes, chargées de colère, tu les, tu les soulèves, tu inspires, tu les lèves le plus haut possible, et quand tu souffles, tu les lâches, tu les écrases, elles disparaissent, et toute la colère part. Là, vous, vous, tu, tu fiches une claque à la colère. Comme ça, euh, si toi, tu t'es pris une claque, entre guillemets, par de, par, pour avoir ressenti cette colère-là, eh bien, allez, hop, les valises remplies de colère, pareil. Vous pouvez aussi vous créer une petite boîte. Euh, justement, ça peut être une décoration. Du, du, quand il n'y a pas d'école, on va décorer une boîte. Vous faites une fente. Et, euh, et ce sera d'inscrire la colère de l'enfant de, de, du jour. Alors, voilà. dans, si l'enfant sait écrire, c'est parfait. Alors, comment que tu te sens euh, Je suis en colère parce que, pla, pla, pla. Si c'est écrire, vous, vous préparez plein de petits papiers, qui, pareil, qu'ils auront découpé au préalable, et ils remplissent, ils rentrent des cols. Voilà, oh il faut que je remplisse. Il écrit ce qui va pas, ce qui n'a pas été, le plie, et le met dans la boîte. J'en suis débarrassée. Allez hop, on met la boîte de côté. C'est aussi une façon d'évacuer. S'il ne peut pas l'exprimer, qu'il l'évacue, ça peut être un dessin, ça peut être euh, juste un, une couleur de feutre, un gros rouge. Je suis en colère et, et avec un petit sigle qui, qui lui parle, qui, qui lui parle de, de ce qui, qui s'est passé et il peut évacuer euh, de cette façon-là. Donc, euh, moi J'aime bien cette, cet exercice, la petite boîte, elle marche aussi très bien génial. Merci pour, pour ça, c'est cool. Tous tes beaux exercices, toute la belle créativité que tu as. Je crois que tu as, as des piles uh, complètes ouais. d'outils de, et ouais. d'exercices comme ça. Donc, c'est vraiment, vraiment oui, bah ben, ben, En fait, il faut, euh, faut être ouvert à ce que l'enfant aime. Si vous avez des enfants qui adorent les animaux, vous trouverez toujours quelque chose avec les animaux. Si vous avez un enfant qui adore le football, qui adore vous trouverez toujours un truc qui, qui lui plaira avec le football, euh, qui tape dans le ballon dehors, hein. tu vois, tu charges ton ballon plein, de, plein de, de toutes tes frustrations, puis tu tapes dedans, il va se faire un plaisir de jouer au foot, hein. <rire> euh, c'est ça, tu peux, si tu aimes les animaux, tu es l'animal qui porte toute, toute ta colère, puis tu cours et tout, tout s'échappe, maintenant, s'il si a mis le dos, sur le dos de, de je sais pas, bon, de l'éléphant, du lion… Toutes ses colères en équilibre, hein, ben le, le lion va courir et va échapper toute sa colère et se libérer. Donc, il, il passe pour un lion, il court et. Waouh, il se sent mieux. Enfin, Il y a plein, plein, plein, plein, plein de choses à découvrir et, et à inventer, en fait. Je n'ai pas trop regardé la télé quand j'étais petite. <rire> <rire> tu avais assez de choses dans, dans ta tête pour. Euh... <rire> oui, l'équitation pour. Euh, oui, oui. Camille L'équitation ouais. a bien marché pour son fils. Oui, oui, c'est. Euh... Il y a plein de choses. Oui, ça, ça, ça, ça canalise. C'est ça, oui. c'est vraiment de, de, de garder en tête qu'il y a d'autres approches. Oui, on parle beaucoup de la sophro, là, mais il n'y a pas que la sophro. Mais il y a mm. beaucoup d'approches qui peuvent permettre de mieux gérer tout ça, d'y aller oui. plus progressivement. Mais c'est aussi de se respecter dans tout ça, de savoir qu'est-ce mm. qu'on aime, qu'est-ce qui nous plaît, qu'est-ce qui fonctionne pour nous, et pas s'acharner à essayer de mettre un truc en place parce qu'on nous dit que ça fonctionne, alors que oui. nous, ça ne nous parle pas. C'est vraiment d'être sur un respect de soi. Alors, on dépasse bien sûr la contrainte de ah oh ouais non, je suis pas très envie et tout. On, on pousse plus loin. Mais une fois qu'on a poussé la chose, euh, bah, c'est de voir justement quels sont les résultats que ça nous apporte. Et quand ça fonctionne, bah, on continue à l'appliquer. On n'essaie pas d'aller chercher quelque chose de nouveau nécessairement, mais on continue mmh. d'appliquer ce qui fonctionne pour nous. Et si on trouve quelque chose de meilleur, bah, on applique cette autre chose meilleure. Puis on avance comme ça au fur et à mesure. Oui, puis euh, c'est ça, je voulais rebondir tout à l'heure, euh, vraiment tout au début. Euh, tu as parlé, euh, c'est sûr qu'un enfant qui va être hyperactif, on va devoir poser un cadre un petit peu plus, euh, un peu plus euh, sérieux, je vais dire, autour de lui. Mais oui, il faut faire ça, mais pas trop, je dirais. Parce que éviter de montrer à votre enfant, OK, tu es spécial, tu es un cas particulier, il faut il ne faut pas que tu ailles dans cet endroit-là, tu vas tomber, c'est sûr que tu, tu vas débouler l'escalier, on va mettre une barrière, ne va... le, le faites pas trop, euh, soyez attentif forcément à votre enfant, mais ne mettez pas trop de trucs autour, parce que lui va sentir qu'il est différent, il va sentir qu'il y a, bah, du coup, tout le monde porte son attention sur moi, c'est super, pourquoi je changerais Quelque part, euh, il peut aussi se sentir bien dedans, et euh, voilà, faire attention de ne pas trop trop mettre de marques autour. Faire attention à lui, mais. Euh, comme à lui laisser de la liberté dans, voilà, voilà. dans le cadre. Voilà, c'est important. Essayez d'avoir juste l'œil supplémentaire sur lui, mais pas forcément plein de choses. Et puis, et puis euh, même dans vos conversations avec des amis et tout ça, essayez de ne pas parler de son cas devant ou qu'il pourrait entendre parce que euh, voilà, ça, ça peut, être, ça peut ça aussi vrai. attiser euh, sa problématique euh, euh, soit il va se sentir en colère soit il va se sentir en, encore en baisse d'estime parce qu'on ouais, parle de moi et puis faire, faire attention aussi à tout ça qui, ça peut paraître ouais. banal mais euh, c'est ça, ça, ça à prendre en considération clairement, clairement, clairement. parfait est-ce que... Euh... Vous avez des questions oui. Est-ce que ça vous a plu ce qu'on vous a partagé aujourd'hui oui. C'est un sujet sur lequel on pourra revenir à la suite. On avait d'ailleurs envisagé avec Véronique, donc peut-être que ça vous intéressera quand on l'aura mise en place, mais de faire justement des formations spécifiques sur ce genre de thème pour permettre aux personnes qui sont intéressées de se former sur le sujet, de découvrir les outils de Sofro qu'on peut mettre en place et justement tous les outils créatifs qui existent pour pouvoir mieux gérer ces situations en tant qu'adultes, pour les enfants aussi. Donc, euh, dites-nous simplement euh, si vous avez aimé ce, ce moment d'échange, de partage aujourd'hui, euh, si vous avez des questions sur ce qui a été partagé. Et puis, euh, puis c'est ça, comme on va arriver à la fin de notre, de oui, notre temps d'antenne, comme on dit. <rire> Super, merci Camille. Merci beaucoup Camille. Merci. Ouais. Si jamais vous avez euh, l'envie de revoir euh, ce, ce live-là, euh, sachez que c'est disponible sur le, groupe, euh, sur le groupe Facebook. Je vais vous mettre le lien euh, si jamais vous avez l'envie. Je vais vous le mettre en commentaire. Si vous voulez rejoindre le groupe sur lequel on diffuse bah, finalement toutes les semaines... Hein. Alors, quand vous n'avez pas Facebook, bah, les événements vont continuer à être annoncés sur le groupe Meetup et sur euh, Eventbrite. Donc, je vais, les deux, je vais mettre les deux liens. Comme ça, ça va permettre à chacun de s'inscrire respectivement sur les, euh, sur les deux places en fonction de Alors, Meetup, il est ici. Merci du retour aussi, Anafine. Oui, merci beaucoup. Merci, Fatou. Oui, c'est un sujet à développer. Oui. Il, y a... oui, il y a beaucoup à dire et à... Beaucoup, beaucoup, surtout ouais. beaucoup d'outils à donner. Il y a tellement d'outils simples à faire à la maison. Et... Oui, Il y a plein de choses qu'on peut faire, faire maison. Absolument. Oui. Alors, je vous marque ici le Meetup pour la France. En général, ces événements-là se produisent à la même heure, que ce soit pour le Québec ou pour la France. C'est sur ces temps-là. Euh, donc, c'est-à-dire vers midi, midi et demi au Québec et vers 18h, 18h30 en France. Et par contre, pour les sessions de Sofro qu'on organise, euh, on en a le lundi soir au Québec et on en a le mercredi soir en France. Donc, demain, on a aussi rendez-vous euh, du coup avec euh, peut-être certains d'entre vous, oui. euh, vous pour la euh, session. Oui, parce pour que... Parce que c'est à 19h, le mercredi, c'est à 19h pour la France, donc c'est à 1h de l'après-midi pour le Québec. C'est ouvert aussi pour le Québec. Oui, oui, oui bien sûr, c'est ouvert aussi En ouvert fait, pour le, le Québec, Québec est chanceux, ils ont deux séances, s'ils veulent. C'est la même, là, mais ils peuvent faire. C'est ça. Ils peuvent, euh... peuvent bénéficier des deux. Alors, si le lien veut bien s'afficher, je vais pouvoir vous mettre ça. Moi, j'ai le lien Meetup qui, qui est affiché. Hein. Oui, ben, J'aimerais mettre celui du Québec, mais euh, ah, d ah, oui, il a ça n'a pas l'air euh, de vouloir s'afficher sur mon navigateur, si ça y est. Hop, et je vous marque ici le Meetup Québec. Et si vous avez un doute, vous pouvez vous inscrire sur les deux. De toute façon, c'est gratuit l'inscription. Vous pouvez euh, vous inscrire pour recevoir les alertes pour les événements qu'on organise. Et puis après, bah sur Eventbrite, vous pouvez vous abonner directement à la chaîne. On, on publie de façon systématique sur le groupe Facebook, la page Facebook et sur Meetup. Parfois, il y a des petits bugs avec Eventbrite. Donc, n'hésitez pas à aller sur Meetup si jamais vous voyez des pas de nouvelles choses apparaître ou autre. Possiblement, il y a peut-être un bug de, de publication. Donc, n'hésitez hésitez surtout pas. En tout cas, voilà, c'est ce que on avait envie de vous partager aujourd'hui avec Véro. Alors, c'est un, un gros sujet, hein, fait qu'on pourrait passer beaucoup plus de temps, puis rentrer beaucoup plus dans les détails. Mais on voulait, euh, on voulait au moins vous donner ces quelques pistes pour pouvoir euh, penser l'hyperactivité de façon différente, penser les troubles de l'attention de façon différente, de pas envisager seulement de la médication, euh, de pas s'en remettre uniquement à cette option-là, mais de voir aussi que, bah, on peut en sorte de reprendre notre pouvoir et le contrôle autant qu'on peut bien sûr il y a une limite à tout mais de pouvoir reprendre notre contrôle là-dessus en s'équilibrant différemment avec des petites astuces avec des petits outils avec des petites choses au quotidien donc euh, est-ce qu'on a une liste de professionnels euh, alors non pas du tout euh, on n'a pas de liste de professionnels si vous avez besoin vous avez véronique qui va se faire un plaisir de pouvoir vous accompagner euh, moi également plus sur le côté adulte qu'enfant mais maintenant des professionnels de santé euh, en thérapie cognitive comportementale il va falloir vraiment aller chercher directement de votre côté mais c'est oui. certain que c'est difficile de trouver des professionnels qui sont spécialisés dans ce trouble-là vous êtes euh... situé où Camille après je crois qu'il y a une liste ici 78, ok. 78, euh, ok. Non, malheureusement, on n'a pas de liste euh, de professionnels à vous conseiller. Vous pouvez euh, peut-être vous rapprocher d'associations qui souvent euh, cataloguent, euh, ré répertorient finalement les, les professionnels vers lesquels ils peuvent vous renvoyer. Donc, éventuellement, vous approchez d'associations qui sont disponibles soit dans votre ville, dans votre région ou, euh, ou ailleurs, si jamais il y avait besoin. Et puis, euh, de leur poser la question, savoir s'ils ont des professionnels à vous, euh, à vous référer. Merci, euh, Wafa. À bientôt. Merci pour la présence. Oui, au revoir. Donc, si, si jamais vous-même, vous avez des références ou euh, des... Euh, ou des noms peut-être à communiquer spécifiquement, on vous invite à le faire sur, euh, alors ici vous pouvez le noter, mais quand on va fermer le Zoom, tout va, tout va, tout va s'effacer, donc ça va être un petit peu plus compliqué, oui. mais sinon vous pouvez le mettre en commentaire sur euh, les événements de Meetup, si vous étiez inscrit sur Meetup, sinon vous allez vous inscrire, vous mettez un commentaire sur l'événement d'aujourd'hui, euh, sinon sur le, les commentaires de la rediffusion euh, finalement euh, dans, sur, la, sur le groupe Facebook, je vais y arriver. Voilà. Ah, OK. Ça va être souvent des, bah, des neuropédiatres ou des neuropsychologues euh, vers qui vous allez plus facilement vous tourner justement sur, mm -hmm. euh, sur ces éléments-là. Donc euh, ça marche. Super. Bah, en tout cas, merci encore pour votre présence euh, à toutes et à tous. Et puis bah, prenez bien soin de vous. Et on se dit euh, ah, bah, à très bientôt pour une prochaine rencontre sur une autre thématique si jamais ça vous intéresse de nous retrouver euh, oui. sur d'autres thématiques autour de la sophro et puis bah, encore une fois le mercredi donc à 19h heure de France et 13h heure du Québec euh, on se retrouve pour une séance de groupe de sophrologie on parle de procrastination euh, cette semaine donc, petit non, non, non c'est euh, pas la, la procrastination procr si, c'est sur, sur la procrastination c'était la semaine dernière non, c'est cette semaine, si bah, je ne dis pas de bêtises hein. Ok, je crois que c'était bon. la semaine dernière. On va aller vérifier, tu me mets le doute. Non, ne plus que... remettre au... à plus tard l'important demain. Bah C'est ça. C'est ça C'est <rire> ouais. oh, bah, bizarre, j'ai l'impression que j'ai déjà fait, mon Dieu. <rire> je suis besoin de vacances. <rire> Désolé. Il n'y a pas de souci. Donc, euh, passez toutes et tous une belle journée, belle soirée. Prenez bien oui. soin de vous. Merci encore. Et on... Merci de votre présence. À la prochaine. À la prochaine. Merci. Merci. Bye tout le monde.